Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel le lundi 12 avril. En gros, c'est à 4h30 du matin ici en France, il y a toujours un petit décalage en fonction de l'endroit où on se situe. Mais dans tous les cas, ça sera lundi matin 12 avril, la nouvelle lune, la première du printemps, celle qui se réalise en bélier parce que l'année démarre avec le bélier, l'année astrologique en tout cas, parce que c'est le nouveau cycle de la vie, quoi. il fait son tour en un an, voilà. et puis printemps, ça pousse, la nature reprend ses droits, les fleurs ressortent. Et on reprend le moral, etc. C'est super positif. Moi, j'aime bien le Bélier sans qui rien ne se ferait. C'est vraiment bon, l'élément moteur. Faut bien qu'il y en ait un qui démarre. Ben c'est lui. Voilà, son talent numéro un, c'est je fonce, j'avance, je vais de l'avant, je crée l'initiative. Il y a un proverbe que j'adore qui dit je préfère un qui agit que dix qui réfléchissent. C'est le co-significateur, le lien, c'est le Bélier d'entrée de jeu. Voilà, la pêche. Bref, mes Béliers, ça marche, ça démarre fort pour vous. Il y a Plein de trucs en bélier en plus cette semaine qui se lient avec ce nouveau cycle qui va durer un mois de cette nouvelle Lune. Il y a euh, le Soleil et la Lune, parce que c'est une nouvelle Lune, c'est du bon sens, et puis il y a également Mercure qui est en bélier, et il y a aussi Vénus qui est en bélier. Ça fait quatre, quatre trucs quand même assez toniques, hein, Mercure la com', Vénus l'amour... Euh, lune, l'instinct, soleil, l'objectif, la réalisation, la prise de conscience, ça nous permet d'amorcer un nouveau cycle extrêmement stimulant, surtout que lorsqu'on regarde des aspects qui sont formés dans le ciel autour de cette nouvelle lune, j'ai des beaux aspects avec Saturne, Mercure-Saturne, toujours le lien avec le bélier, ce qui vous permet mes béliers de voir plus loin que le bout de votre nez, c'est toujours pas mal, et puis il y a un autre lien, euh, cette nouvelle lune, elle se fait en très bel aspect avec Jupiter, Jupiter est la planète la plus positive qui soit, positive, <rire> la chance, quand je regarde dans un thème individuel. Quand je regarde où est Jupiter, ça me donne un indice de savoir si on est né sous une bonne étoile ou pas. Voilà, c'est comme ça. Les facteurs chance, il y a bien évidemment l'environnement culturel, le milieu, l'éducation, l'environnement... Enfin, tout, tout ça intervient, mais on a... Entre soi et soi-même, chacun, la capacité de cultiver sa propre bonne étoile, hein, une approche positive, constructive, voir le bon côté des choses, avoir des visions lucides des situations, anticiper, être productif, énergique, etc., participe à la manière dont on construit notre Jupiter individuel, en quelque sorte. Donc, quand il y a des beaux aspects dans le ciel entre le Soleil et Jupiter, je trouve ça super. Ça rime. OK, donc pour qui est-ce qu'elle est bonne, cette nouvelle lune Pour qui est-ce qu'elle apporte On y arrive enfin. Pour qui est-ce qu'elle apporte une énergie, une énergie, une force vitale extra Pour 5 cinq, cinq gagnants avec cette nouvelle lune, 5 qui sont au-dessus du lot, rien à dire. Mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et puis qui d'autre ah, Mes signes d'air associés à 60 degrés en amont en aval. Hein, si on est en bélier, mes versos et mes gémeaux, vous 5 me loupez pas cette période qui arrive pour démarrer, amorcer, faire avancer tout ce qui vous tient à cœur. C'est extrêmement fécondant et positif. Qui cela prend en pleine poire, parce que c'est une conjonction, donc c'est double impact. On en parle vite fait, mais n'oublions pas que la nouvelle lune, l'influence pure, c'est une, une demi-journée, allez, en gros. Donc gaffe, gaffe, gaffe, mes cancers, gaffe mes balances, gaffe mes capricornes, surtout dans la jonction deuxième, troisième décan. Là, l'influence est un tout petit peu lourde mais ça passe très vite le lendemain hop hop c'est oublié c'est parti on... on oublie cette nouvelle cette conjonction mais dans tous les cas ce qui s'amorce durant ces périodes là c'est un nouveau cycle de vie faut y aller faut faut, faut... j'adore euh, retrousser les manches là j'ai pas besoin et puis on y va en dépote qu'est-ce qu'il y a parce que je peux pas parler que de vous cinq et puis et puis avec les trois ça fait cinq six sept huit il y en a que je n'ai pas évoqué parce que leur lien, leur lien avec cette nouvelle lune est neutre en quelque sorte ceux qui sont à 60 degrés juste avant et juste après. Hein, qui est à, 60, à 30 degrés, pardon, un semi-sextile 30 degrés en amont du bélier et en aval du bélier, j'ai euh, mes poissons et mes taureaux. Et qui est à 150 degrés C'est-à-dire un, un sextile plus un carré. Voilà, 150 degrés, c'est un aspect qui est, qui est ni bon ni pas bon. Hein, entre les deux, quoi. ça dépend ce qu'on en fait. Hein, qui est à 150 du bélier j'ai euh, mes scorpions et mes vierges. Voilà. Vous quatre, j'en ai pas parlé, mais je vais en parler maintenant, parce qu'on va obligatoirement trouver dans le ciel des choses pour vous. Qu'est-ce que j'ai J'ai bien évidemment toujours cet Uranus, le créatif, j'ai toujours Neptune, c'est intuitif, j'ai toujours Pluton, cette disposition plus heureuse à aller voir au-delà des apparences qui, dans le ciel, vont nourrir ceux dont je n'ai pas parlé, qui sont directement concernés par la nouvelle Lune. Alors, Uranus, la créativité moteur, qu'est-ce qu'il reçoit comme aspect Uranus en ce moment Vous savez quoi Il reçoit rien comme aspect, il est tout seul, il est neutre, il n'est pas pollué. Donc, en ce qui vous concerne, vous, Attention, pour qui est-ce qu'il apporte la pêche, l'énergie, la capacité à être créatif, à sortir des sentiers battus Si Uranus est en taureau, il veut du bien à qui Il veut du bien à mes taureaux, il veut du bien à mes capricornes, il veut du bien à mes vierges, il veut du bien à mes cancers, il veut du bien à mes poissons. Vous cinq être éloigné de toutes les configurations solaires qui, globalement, occupent beaucoup l'espace pour vous concentrer sur ce que sera demain, en quelque sorte. Uranus, c'est l'avant-garde. Uranus, c'est le créatif. Uranus, c'est celui qui, qui, qui, qui se dégage de tout ce qui le pèse, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui l'étouffe. Uranus, planète qui est gouvernée en général dans le signe des Verseaux, a besoin de cette champ plus large de conscience, a besoin d'avoir le ressenti qu'il récupère du libre arbitre une marge de manœuvre plus large, plus grande, plus importante, de se sentir plus libre en fait. Vous cinq, voilà la coloration en présence. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai euh, pas parlé beaucoup de mes balances, mais vous recevez grâce à Mars l'action qui forme aussi de très beaux aspects, j'ai oublié de le dire, avec Soleil-Lune qui ont bélier un bel aspect avec Mars et Soleil-Lune qui est en Bélier, un bel aspect Jupiter étant, euh, eux, Mars étant Gémeaux, hein, dans un signe euh, mercurien, donc en ce moment on est à la fois dans des phases de réflexion, de communication et d'action. Tout ça est interconnecté et tout ça protégé par Jupiter en toile de fond qui... Invite, incite, vous permet de voir le, les choses sous le bon angle, de mettre la petite goutte d'huile dans les rouages pour que ça passe, pour que ça avance, pour, qu pour que ça fonctionne, tout simplement. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, je n'ai pas parlé de Neptune. Neptune, on va en parler un peu parce que quand il y a beaucoup, beaucoup de choses en bélier, après le reste du ciel, 40% du ciel qui est en bélier, après il y en a un petit peu partout, mais. Parlons de ce qu'il y a autour. Neptune, l'intuition, l'inspiration, l'inconscient collectif, en ce moment, il bouge beaucoup, il est en poisson, il est chez lui, il apporte davantage de feeling, hein, ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive. Pour qui Pour qui est-ce que c'est toujours extrêmement productif, cette intelligence intuitive En ce moment, elle est activée. Pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers. Et Neptune donne un petit coup de pouce à mes capricornes et à mes taureaux. En ce moment, fiez-vous à votre nez, fiez-vous à votre instinct, votre ressenti des choses, des situations et de ceux qui vous entourent. Soyez à l'écoute de ça. Il y a, il y a des millions d'années, on, on, on disait, a une expression même beaucoup plus contemporaine, qui dit « je le sens ou je ne le sens pas hein, ». C'est ça Neptune, le feeling. Le... Imprégnez-vous de ça, ayez confiance, ayez confiance dans votre intuition, je le refais. Hein. S'il est en taureau, euh, non, s'il est en poisson, poisson, euh, scorpion, euh, cancer, et bien évidemment, taureau, capricorne. Voilà, vous cinq, le pif cette semaine. Et puis enfin j'ai Pluton, Pluton, à chaque fois on en fait des romans, Pluton, oh, Pluton le grand anxiogène, Pluton, Pluton qui gouverne le scorpion mais euh, il faut comprendre Pluton Pluton il fait peur il a fait peur l'année dernière parce qu'il était conjoint à Saturne et Saturne c'est l'anxiété euh, Saturne c'est un peu la déprime euh, Pluton les angoisses, etc les deux qui étaient collés c'était pas terrible on a eu une année 2020 on s'en souvient et la prochaine fois qu'ils vont se réunir c'est dans 30 ans donc ça nous laisse un peu de marge avant qu'ils se retrouvent ensemble donc on a un peu de sécurité Là on est un peu tranquille, voire beaucoup, hein. tant mieux pas, pas, pas du luxe tout ça et il n'empêche que Pluton il a aussi des effets constructifs. Pourquoi Parce qu'une fois qu'il est passé et qu'il a remis en question tout ce qui n'était pas solidement arrimé, c'est le boulot de Pluton ça, la graine qui germe, la graine de nouveauté, hein, l'essence de, de phénix hein, qui, qui est le, le mécanisme du scorpion, eh bien repart sur quelque chose de neuf nous accorde une, une poussée de vie, une, une tonicité, une détermination profonde pour faire avancer euh, ce qu'on qu s'est fixé dans le collimateur. Et avec qui est-il exceptionnellement protecteur et productif Mes troisième e décan capricorne, voyez le bon côté, mes troisième décans capricorne, parce que il est enfin dans sa phase nourricière et constructive. Là. Dernier passage, il est fin du capricorne. Excellent pour mes vierges en ce moment, mais retroussez les manches, bossez, fixez-vous des objectifs et des caps, ça sera payant. Pareil pour mes taureaux. Hein, L'aspect de Pluton, il vous veut que du bien. Il est en fin de signe, il vous veut que du bien, vraiment. Hein, vous trois, mes trois signes de terre, il vous gâte. Et puis, quand il est dans cette configuration-là, fin Capricorne, il veut du bien tout particulièrement à mes fins Poissons et à mes fins Scorpions. Hein. Les rapports de sextile sont Particulièrement protecteur pour vous. Voilà, ben, je crois que j'ai oublié personne, hein tout simplement, on en parlait. Bon, C'était l'histoire de voir cette nouvelle lune, de voir cette force de vie nouvelle qui démarre, de voir cette, cette ouverture de perspective, de voir cette, cet élan extrêmement fécond qui est celui du printemps, la nouvelle lune du printemps, c'est là où on amorce, c'est un puissant élan vital. C'est ça qu'il faut retenir, de façon à anticiper les courants, d'aller dans le sens du vent pour construire, avancer tout en étant positif. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire. Et objectivement, c'est ce qui marche le mieux. Euh, ben Voilà, c'est une nouvelle lune. On se dit ben, euh, l'horoscope, comme tous les lundis. Hein. Euh, mille merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Pff, tout ce que j'aime, tout ce qui me fait plaisir. quoi. Allez, on se dit à très vite. Merci encore.